Jour. La mobilisation de Yewi Askanui hier est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 15 mars 2023. Réumi Quotidien déduit de ce meeting que les parcelles confirment que titre qui parle à une de ce journal, et à la page 5 du quotidien du groupe Réumi Network, Ousmane Sonko demande au poltron de la PR de répondre au Gatsa. Gatsa. Et ce meeting souligne Réumi Quotidien a démarré les manifestations avant le procès de l'opposant poursuivi pour diffamation par le ministre Mambeignon et le leader de Pastef dont ce journal se dit prêt au combat pour ne pas laisser Macky Sall et son gouvernement lui faire subir ce qu'ils ont fait à Khalifa Sall et Karim Wad. En parlant justement des Wad, réumi fait remarquer que le fossé s'élargit entre les camps de son co Maître Wad relativement à l'affaire Mimi après la motion de censure. Rejetée par le parti de l'ancien président, l'ex numéro 2 de la formation politique au pouvoir a été ovationné dans le cercle de la radicale coalition de l'opposition Yehui, un accueil chaleureux pour Mimi qui risque bien de refroidir davantage les relations entre ces deux anciens alliés durant les dernières élections législatives, notre quotidien. Et le quotidien source A note à ce propos du Gatsa Gatsa à la parlant de Mimi Touré et Ousmane Sonko, qui occupe d'ailleurs la une de ce journal, qui voit en Ousmane Sonko un giga-chef de l'opposition, informant qu'il a été escorté par la gendarmerie et la police pour allier le meeting de Yehui Askanui, où les accusations et les menaces ont coulé à flot. Justement, dans Yor Yorbi, Ousmane Sonko promet, je cite, « Nous allons nous battre jusqu'au départ de Makissal ». Le terrain-meeting de Yewi au Parcels Zassini hier constitue aux yeux de Yor Yorbi l'acte 2 de la résistance. Lors du meeting au terrain AKPES hier à 48 heures du procès Sonko Mambeignon, Yewi a menacé, mais le gouverneur de Dakar a pris les devants. Note pour sa part les échos qui nous apprend qual hassan Sall interdit la vente de carburant dans des récipients. Ousmane Sonko lui promet que le 16, personne ne lui dictera le circuit à suivre. « Je passerai où je veux », lance le leader de PASTEF Ousmane Sonko qui était roi hier chez Amadouba, à 48 heures de son procès en diffamation, note le mandat. Et l'observateur livre les temps forts du giga Meeting de Yehui Askanui hier aux parcelles, détaillant la mobilisation, les déclarations choc, non, sont signalées les petits couacs à l'appel. Et dans les autorisations des manifestations, l'observateur décèle une stratégie de l'État pour faire capoter les plans du chaos. En tout cas, Yehui Askanui a réussi le pari de la giga-mobilisation hier aux parcelles assainies, selon le témoin. wolf Quotidien ont déduit que Yehui a montré sa force de frais. Et le quotidien conclut, Yahoo c'est des foules. Dans ce journal, Sonko déclare à l'endroit des jeunes, je cite, si vous n'êtes pas prêt pour le combat, on laisse Macky dérouler son programme. Fin de citation. Je me fous des institutions de la République et de la justice de Macky Sall Ousmane Sonko dans Vox Populi, qui rapporte le barreau d'honneur du leader de Pastef qui promet de ne plus permettre à Macky Sall de se choisir des candidats. Rien ni personne ne peut nous empêcher de prendre ce pays en 2024, ajoute Sonko qui réitère son appel à des marches pacifiques. Les 15 et 16 mars, s'il doit y avoir un chaos dans ce pays, ce sera un chaos pour Macky Sall et son camp, prévient Ousmane Sonko dans Vox Populi où des responsables du pouvoir répliquent, soutenant que Sonko a perdu l'honneur, mais il sera soigné parce qu'il sera jugé de gré ou de force, prévient Lat Diop. Et dans le mandat, Abibnion tacle les leaders de Yehui Ascanwi, invitant les jeunes à ne pas se laisser charmer par ces vendeurs d'illusions. Et pour la manifestation de Mbaké prévue par Yewi Ascanwi ce jour, Réumi Quotidien signale le préfet. Fait de cette localité entre validation et menace. Dans Sud Quotidien aussi, Khalif Fossal de Tahaou, au Sénégal, semble faire dans la menace, promettant qu'ils n'accepteront jamais la troisième candidature. Maki doit reculer, ajoute pour sa part Detjefal, leader du PRP, et Mimi Touré réaffirme que le troisième mandat n'est pas possible. Si on laisse condamner son coup, il n'y aura plus d'opposition au Sénégal, déclare Chertian du Pur dans Sud Quotidien, qui déduit du méga-meeting aux parcelles assainies de Dakar hier, qu'il y a eu est en démonstration. Et aux yeux de l'évidence, les trois jours de manifestation et de meeting de Yewi Askanwi démontrent des actes de sagesse du président Macky Sall. Macky, que les leaders de PASTEF n'ont pas raté hier au giga-meeting des parcelles Asseni selon enquête qui parle par conséquent de branle-bas de combat à Yewi Askanwi. Yehui qui a réussi l'épisode 1 de la résistance au terrain AKPS hier, selon BESBI le jour. Ce journal signale cependant le suspense pour mercredi et jeudi, mais sans un vent de dégel dans les régions. Et nous revenons dans Réumi quotidien où le FMI évoque un risque modéré relativement au taux d'endettement du Sénégal. C'était lors de la sixième et dernière revue du programme relatif à l'ICPE selon les échos qui livre pour sa part les bonnes notes et corrections du FMI au Sénégal. Et si on en croit la seule, le FMI a annoncé un taux de croissance de 8%. Une bonne perspective économique pour le Sénégal en 2023 estime ce quotidien. Le quotidien Dakar Times, pour sa part, nous apprend que le FMI a validé un nouveau programme 2023 2024 2025. Et à propos de ce programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI, le quotidien national Le Soleil nous apprend que les négociations débutent en avril. Dans l'astre de Hane aussi, le Fonds monétaire international parle d'une dette soutenable et des perspectives favorables pour l'année 2023. Pour 2023, la croissance de l'activité économique devrait s'accélérer, soutient le chef de la mission du FMI au Sénégal dans Libération. Restons dans Libération, qui enquête sur un scandale dans le projet de réhabilitation et de modernisation du stade des Badiop de Dakar, marché lancé par la Fédération sénégalaise de football avec les fonds de la FIFA. En Ligue des champions, Naples vise un top 8 historique, souligne Stade le quotidien du sport, qui s'interroge aussi sur une impossible remontada de Liverpool face au Real. A Chelsea, Edouard Mendy a repris l'entraînement collectif Renseigne au même moment Réumi Quotidien, journal qui dévoile un absent important dans la liste du Mozambique contre le Sénégal pour la qualification de la Cannes 2023. Très bonne lecture, excellente toujours